Cette année, donc, on est ici chez, chez Eric, ton, ton nouveau maître de stage. Tu as fait un stage en production porcine également. Est-ce que tu peux dire les, les activités que tu, que tu pratiques ici Ce que je fais vraiment tous les jours, il euh, y, bah, y a la traite. Donc, ça, c'est un une étape un peu obligatoire euh, dans la journée. Euh, après, euh, bah, en fonction de la saison et des jours, il euh, bah, y a le paillage. Il euh, y a mettre à manger aux bêtes. Euh, y a aussi, après, il y a plusieurs petits travaux euh, comme nettoyer, euh, nettoyer des cases, euh, pailler des cases. Euh. Tu peux considérer quand même que tu gagnes en autonomie Oui, sur certaines choses, oui. Bah déjà, euh, rien qu'au niveau d'être à côté des bêtes, c'est balèze une vache. Donc l'année dernière, c'est vrai que j'avais assez peur euh, une de pousser une vache, euh, de l'approcher. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de l'année, déjà, j'avais commencé à prendre confiance. J'ai pris vachement d'autonomie là-dessus au niveau des bêtes, quoi. je suis capable de, bah de, de pouvoir dire après si une bête va être en chaleur ou autre. Enfin, C'est vrai que là-dessus je prends au fur et à mesure. Et après même au niveau du travail sur la ferme, quoi, quand je vois ça pendant une semaine, je sais que la semaine d'après où je reviens, je sais comment ça va se passer et que je peux le faire tout seul sans problème.